Oh. Ouf. Salut les gars, bienvenue à la maison, toi tombe pas, aujourd'hui je vais transformer mon jardin en un bike park, enfin un bike park, enfin, en tout cas on va avoir un trampoline, un matelas, là j'ai récupéré des palettes et du bois pour pouvoir me construire des tremplins, et là j'ai déjà préparé avant la vidéo un beau tremplin, venez voir, j'ai fabriqué ce tremplin c'est quand même assez gros hein. il m'arrive à la hanche il doit faire je sais pas 80 cm de haut une belle courbe et là donc aujourd'hui on va faire les basiques avec le street trial je vais essayer backflip je pense que je vais essayer front flip et après avec le trampoline je vais essayer une petite figure que vous allez voir donc euh, bah écoute je vais amener ça là bas là près du matelas et puis on attaque peut-être avec euh, le backflip c'est parti Hop. Comme ça ici je prendrai la prise d'élan de mon potager Tiens viens voir regarde Viens voir mes tomates T'as vu mon petit potager comme il est beau Les tomates bio du jardin avec mes courgettes Là si y en a une regarde Deux même Petit haricots qui sont en train de pousser voilà quoi Donc là je vais prendre l'élan d'ici Je vais de quoi pédaler On va faire un petit backflip et on va mettre le matelas aujourd'hui Le but c'est pas de se faire mal On va se mettre le matelas Par contre ce que je vais faire C'est que je vais me servir du trampoline pour déjà avoir le feeling et ça c'est très bon. C'est la marque Econ d'ailleurs qui m'a envoyé ce trampoline je les remercie c'est cool ça c'est cool parce qu'en freestyle en vrai le trampo le ça, ça fait des bonnes bases genre pour apprendre un peu euh, backflip ou quoi c'est le truc que j'avais peur avant de l'avoir ce Vas-y pas à l'aise encore hein, triste pas trop et le front pour tout à l'heure peu Voilà Chou. Après on essaiera avec le vélo je vous garde un peu les surprises Allez premier essai du bac ouais, Je vous ai pas montré du coup c'est avec euh, le street real que je vais faire ça Du coup au moins ce qui est cool avec le street c'est que ça ressemble un peu au BMX C'est assez petit Ça tourne bien Moi j'aime bien franchement c'est Pour faire les tricks en vrai c'est le meilleur vélo que j'ai Que l'enduro faut faire des gros sauts Prendre beaucoup d'élan et tout sur des petites rampes comme ça c'est un peu galère. Là le street au moins normalement ça devrait bien aller. Je vais même mettre une petite dorsale, tiens, pour l'occasion. C'est pas comme s'il faisait 40 degrés dehors, tu vois, là j'ai même pas encore commencé que je suis déjà tout transpirant mais. La protection avant tout. Et pour le moi, casque. Peut-être faire un soie blanc. Parce que je t'avoue qu'un backflip comme ça, je ah euh, crois ouais. euh, moyen. T'es arrivé loin, non Ouais, ouais, je suis arrivé loin. Bon après je fais un soie blanc là, mais je pense que. Attends, ce que je vais faire en sécurité, j'ai d'autres matelas, je vais les mettre à la fin. Damn. Presque first try. Oh. Presque plaqué. En vrai, c'est chaud parce que quand t'arrives dedans, là t'es es arrêté direct. Mmh, C'était bon, propre. Ben, voilà. ouais, il était bien. Moi, je t'ai à plat. Euh, limite sur le tapis, ça passe. Je vais m'en refaire deux ou trois. Et peut-être que je l'ai jamais fait encore. Vraiment, je le sens. J'enlèverai peut-être le gros pour mettre les petits. Mais peut-être. Je t'ai en par hein. oh <rire> un. peu court. Ça va Un peu court. Heureusement qu'il y a des haies. Hein. C'est pas mal aussi. Ça fait matelas. Moi, c'est mon défaut. C'est souvent le premier je le tire et ça passe et le deuxième je me dis toujours bon bah t'as un peu de marge, je chill un peu dans les airs ça rentre pas Trop de confiance Bah allez troisième, tant que ça passe pas trois fois de suite j'enlève pas celui-là Ok Damn. Oh ça roulait presque là La troisième c'est la bonne et, et ça passe Trois c'est bon Ouhou. Voilà, ça ça fait plaisir, content, Tu vois, ça commence à rentrer le backflip Alors de là à enlever le matelas, j'ai peur En vrai si je le fais comme ça c'est propre mais dès que j'enlève le matelas moi j'ai peur Mais si tu mets les deux là, au pire lui tu le mets sur le côté Il le met là bas, mm. il sert à rien mais psychologiquement il sera là quoi J'arrive vers où à peu près, vers là non Ouais L'arrière. Ok nouvelle installation Mental, j'aimerais trop faire une vidéo avec un mentaliste et il te déconnecte il te dit vas-y tu rentres, ce serait possible en vrai c'est un mentaliste qui te débloque vraiment Fabien euh... Olicard Voilà Appel à Fabien Olicard Identifiez Fabien Olicard dans les, dans les commentaires Et j'essaierai de faire une vidéo sous hypnose Où il me fera faire des, des figures que j'ai peur Genre ça Il me dit ouais oh, il t'enlève tout Il me déconnecte le cerveau et j'y vais direct Let's go. Je suis sûr que ça pourrait être super intéressant Bah là en tout cas j'en aurais besoin peut-être Allez bon je parle trop là faut, faut y aller T'es prêt Ça passe tout seul Merci mais... Fabien Je sais que t'étais là pour me déconnecter Ouais, ça passe tout seul, mais il fallait pas plus, hein C'est nickel, hein Sans rien, c'est impossible Non, sans rien, je le fais pas, Ça c'est sûr Pas envie de mourir D'ailleurs, ceux qui ont suivi mes derniers exploits dans le jardin, je me suis fait un oeil au beurre noir Photo ici, d'ailleurs Regardez la gueule Donc, on va y aller tranquille C'est... Voilà, ça me va Petit matelas, c'est pour le confort C'est plus pour la sécurité, c'est juste pour... Eh ben, enlève un matelas Enlève un matelas Fabien, au Ok j'enlève un matelas, pas de soucis. Tu veux que j'enlève les deux ou pas <rire> Oula Là le problème c'est que c'est pas Fabien, c'est le caméraman qui parle. Et ça c'est pas le bon conseil. J'ai le droit de me reposer ou pas dans la vidéo Non ouais. C'est pas un live hein, j'ai le droit de couper, t'sais, la... ouais, ouais. Okay. Wow oh là, tu sais ouais. Ok. Oh tu qu sais qu'avec un matelas en moins, à taper. ça tape euh, fort le fond. hein ah, Allez, on s'arrête là, c'est bon. à moins que Fabien me dise de le faire C'est Fabien qui te parle. Je suis dans ta tête le c'est pour un comme, comme, tu le, comme tu le sens Je l'ai jamais fait de ma vie Mais en vrai si je fais les vidéos YouTube c'est aussi pour me dépasser Ça fait beaucoup de backflip déjà pour la vidéo hein. C'est vrai hein. Cette vidéo est faite de 10 minutes de backflip ah, J'ai envie d'essayer Je suis sur un bon mood en vrai Moi je pense tu là de... Moi je passe tu là Il y a des jours où tu te dis j'ai pas envie Et là il y a des jours comme aujourd'hui tu te dis j'ai envie On va profiter de cette journée et on va y aller Je vais rajouter le petit détail de la vidéo Un poney. Il me regarde ça, c'est la différence. Ça porte l'œil. Allez, go. Une fois. Le film euh, pour euh, TikTok. Vas-y. T'aurais pu dire d'ailleurs mon, mon TikTok. D'ailleurs hein, mon TikTok, c'est Ovalier Fontenot, vous le connaissez. Hein. Instagram aussi, ça marche. Hein. On est pas mal. Pour toi, Fabien. Pour toi. T'es prêt oh Yes Ça a tapé un peu dans les chevilles, mais c'est passé. Merci. Ça mérite le petit pouce bleu, ça, pour commencer. Yes Ah, J'ai trop soif. Premier défi réalisé, ça, ça fait plaisir. Du coup, Bang, euh, Bangster Berry ou Lemon, tu peux faire quoi toi Si tu veux, je t'en passe une, euh, Berry. Berry, tu veux Vas-y, ouais, je prends les. Boisson sans sucre, sans calories. Et ça, normalement, avec la caféine qu'il y a dedans, bon, ça va rebooster un peu. En vrai, ça passe bien là, bien frais pour l'été là. Ah, une bonne canette comme ça. Ils sponsorisent la vidéo, vous les connaissez forcément. Et je les remercie parce que c'est grâce à eux comme ça qu'on peut déjà euh, ben, vivre du vélo et continuer les vidéos. Payer le caméraman au passage. <rire> ça fait plaisir. Ah je les torche la canette. Après le backflip, front flip ou trempeau Trempeau, tu veux direct Vas-y hein Alors je t'explique le concept Je prends ce truc là Je le mets de l'autre côté du trampoline J'arrive avec de l'élan Je fais saut, trampoline Et là je pars en front flip Vas-y t'as les couilles de faire ça là Avec Fabien Maintenant euh, je suis prêt à tout hein. Même si tu veux je te fais double front hein. Ok ok Fabien il m'a déconnecté là euh. Ok Tu cool. veux je même par dessus là Ce que tu veux <rire> Là ça réfléchit hein Je crois que Philippe nous avec la recyclerie il... il a peur là Avec une aussi belle construction que ça qu Il faut freiner après c'est comme les airbags, tu sais, qu'ils ont à la fin. Moi, j'ai un, une... Après, bah, j'y mets le gros matelas. Bah, le truc, c'est que le trampoline, tu sais jamais comment ça va t'envoyer. Je vois pas comment tu veux atterrir, là. Il ah, a je fais le front. Ok. Ok. Atterri sur le matelas, déjà. On a l'idée ou pas Ouais. Ouf Merci le tapis Ah non Il se rapproche Oh non Ah, oh, j'étais sur la roue arrière pas ici Ping Allez Ouf. Putain, je suis arrivé à côté du tapis Fabien, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire Ah, il comprend rien ce que je lui dis hein. ouais, peut-être que je vise le tapis quand je le fais Non. A ah, été validé celui-là. Ouais. Ah, je suis resté planté là-dedans quoi. J'ai eu un putain de rebond du trampoline. Super. Yeah yes Super. 2 sur 3 défis validés. Est-ce qu'on fait un vrai front flip maintenant comme je t'avais dit au début Sur de la vraie Maintenant, terre Je le maîtrise un petit peu Je me laisse trois essais pour rentrer un fond de flip, ça te va Vas-y Comme ça les gens je les saoule pas à faire 15 000 fois l'essai On se retrouve après la construction Sacré hein. sortie Pas mal ce troisième défi, t'as bien fait de me le garder en troisième Parce qu'en vrai, il est presque plus dur que le trempeau Allez, bra bra Tu mets en avant Comme t'arrives là J'ai rien envoyé dans le tremplin. Ouais ça va pas être simple hein, mais on va le faire. Oh, putain. Oh, ouais ouais oh, j'ai bouffé les airs Ah ouais. Oh, j'ai fait un trou dans ma haie là. Bah ben, heureusement qu'elles étaient là. Ça va Putain j'y étais en fait je me suis fait... Euh... Catapulté par le matelas. Ça se valide pas trop ça non Je vais mettre là le matelas. J'étais pas loin là. Ouais. Ça veut dire que le troisième c'est le bon normalement. Quatrième là. Troisième, c'est moi qui fais le montage. <rire> oh non Oh il était validé celui-là Pourquoi t'as freiné oh, Non mais en fait j'ai pas freiné, j'étais bloqué là-dedans. J'ai pas réussi à en sortir. Ah okay. oh, j'ai le démon Non Je peux pas finir. Ok donc ça sera le dernier. j'ai bien fait de mettre ce matelas. Putain, mais je reste encore bloqué dans ce dans ce tapis là. Moi, j'ai la technique. Oh. oh, pour enlever les matelas, tu vois, ils tombent tout seuls. On enlève ce gros là. Non, non, non, jamais de la vie. <rire> on enlève tout, on met des clous. Ce que je fais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je tire légèrement. Comme ça, ma roue avant, en fait, elle va plaquer derrière. Et elle va pas plaquer sur le matelas. En tout cas, un skip, c'est le dernier essai. Dernier essai de la journée. J'en peux plus, moi. Pardon non, mais pourquoi Un peu plus de cette journée. Je suis mort. Ah, j'y retourne ou pas Je sais pas. Il y a toujours un gars qui va mettre un pouce vers le bas si j'y arrive pas. Faut que j'y arrive. Allez. Faut jamais lâcher, les gars. Quand vous avez des rêves, moi je veux faire ce front flip. Il faut le faire. C'est bon. Yeah yeah es Ça y a, est C'est terminé la vidéo. Une danse ah. Merci. Pensez à vous abonner à la chaîne de Fabien Olicard. Vraiment c'est un bon coach. Mouah, merci Fabien. Lâche un petit pouce bleu ça fera plaisir. Ciao les gars.